Alors les amis, nouveau let's play Harry Potter et un de secret sur Gamecube Ce jeu date de 2002 J'ai eu le temps depuis de tout perdre je sais pas si si je vais retrouver euh, mes marques you. <laughs> C'était moins une Ah c'est Quidditch Ça me donne envie de revoir tous les films Harry Potter Enfin du moins les 400 premiers Les 400 premiers films Parce qu'après je trouve que c'est moins bien Je sais pas ce que vous en pensez Vous Vous pouvez mettre dans les commentaires vos impressions Déjà on va mettre en français le jeu, ce sera mieux. On va aller dans options. Alors, langage, voilà, français, mince pardon. Est-ce que j'ai besoin français Oui c'est vous. C'est parti. J'ai pas réussi le Harry Potter 1. Je suis bloqué euh, au niveau des des petits euh, monstres là. Comment on appelle ça déjà Je faisais plus les Grimlin comme ça, comme vous pouvez voir sur mon gameplay. Là. Okay, bah bonjour, le Terrier. Vous vous rendez compte que j'étais morte d'inquiétude. Les liquides, je... pas le moindre mot. La voiture disparue. Mais Maman. Oh, un accident. Folle d'inquiétude. Vous, vous en fichez. Me... Mais Maman. Maintenant, vous allez immédiatement dégnomer le jardin. J'en ai plus cassé qu que vous tous. Oh, je ne dis pas ça pour toi, Harry. Oh, tu n'y es pour rien. Un air de bien mimi. Chez les Dursley, je dois manquer d'entraînement. Je trouve qu'ils sont vraiment bien faits euh, les voix. On dirait que c'est la voix euh, du vrai, euh, bah du même Harry Potter qui double euh, dans le film. Bah d'ailleurs, je pense que c'est le cas. Hein. Ok, j'ai compris, j'ai compris. Ouais, oh, c'est fait. Ça doit être les mêmes doublures qui font les voix dans le jeu. Alors ah, c'est quoi ça okay. ok. Ah oui ça c'est les choses à faire. Là j'ai cassé un truc, ok. Il faut que je retrouve les autres. Là. Ouais ça. Les gnomes ont tout envahi Les Regarde ils sont sur les poudres. Ils oui, sont ça les... ça, doit être même pas de dire. ça doit être une nouvelle. pas nouvelle Tiens. Prends ça. Non, merci pour les Deux, deux moins. Ouais, compté, de moins, oh non, voyons Faut pas compter ou quoi Attends j'ai une dragée là, j'ai cru, elle est où Ah bah elle est plus là Ah y'a un petit canard là Paris, je te présente notre à laver. Hein? Ah bah elle est belle la machine à laver On va essayer de lui jeter un sortilèque, il aurait mieux fait de l'acheter tout court c'est l'occasion rêvée de s'entraîner au duel. Au oh, duel Repère bien quand la machine à la vie ouvre sa porte. Tourne autour d'elle et lance un flipendo quand la porte est ouverte. Ah mais d'accord. Qu'est-ce que j'ai compris Vas-y ouvre toi, je t'attends. Tu t'ouvres là Qu'est-ce qu'elle fait Ah oh, mais jette des trucs. Oh là là là là là là là là là là là là là j'ai là Oui, oui j'ai j'ai compris ça. Mince, Ah, ben, <rire> <bon. rire> C'est C'est lui que j'existe en plus. Mais là, à chaque fois il se referme avant que j'ai je... le temps de... ...d'attaquer. Ah Faut envie me prendre des trucs dans la figure. Mince, pas facile. Enfin si c'est facile, mais bon je, je galère. Ah, encore encore une fois et c'est bon, je pense. On commence à fumer. Tiens, c'est bon. C'est bon, là, je t'ai eu là, dégage. une machine pareille on dirait que tu as besoin d'un choc grenouille tiens il faut assommer la grenouille pour pouvoir l'attraper bon allons chasser le gnome ah ouais dans on Harry en Potter Il euh, euh, a chambre des secrets il euh, n'y avait pas besoin d'attaquer de, de la grenouille pour la manger J'aimais bien faire ça quand j'étais petit le les lancer Et lancé, bah. Mais, Mais est-ce que je vais me débrouiller aussi bien qu'à l'époque Parce oui. me que même avec ça en bizarre pas, hein. Oh là Non, bah.. Euh, <rire> C'est dans le puissant. Euh, euh, ah. Oh non! Bah, je l'ai quand même envoyé au-dessus du mur. Hein, mais mais c'est pas ça. Ah bah, je le ferai après alors sert à faire mieux, là j'ai fait n'importe quoi. Mince ramasse, ramasse. Je ne suis pas si attentif à ce que je fais. Que je me concentre. Numéro 8, Ok. Mais avant, je refais. je referai après justement, parce que là j'ai pas terminé le premier euh, jet. Normalement faut que je touche les, les, bah, le truc, le foin la bas le... Faut j'y arrive je touche l'épouvantail et le truc euh, avec le fond, le gros tas de fond, pour gagner plus de points. Ça, du gros tas. Bon, mais sauf que je vise pas. Le... Ah hello c'est pas gentil toi, hein. Alors, remarque que j'ai oublié de lui lancer un spear. Je voulais le ramasser tout de suite. Quoi. Un petit peu normal. Hein. Ah. non. J'ai cru que j'avais touché euh, le truc mais Il est tard les garçons. Au lit. Je très chargé demain. Le il fait encore de... jour. Pour quelqu'un qui n'avait jamais été nommé un jardin, tu t'en sors bien, Harry. Presque aussi bien que Gilles de Roi-Locarde Merci mademoiselle. Tu mérites bien un choc chocolat. J'essaie de faire mieux quand même, avant de... avant de repartir. Oh Oh, je trouve que c'est du ventard. On n'a même pas touché les... Les trucs quoi Je suis peut-être un peu loin Ah mais j'ai touché les épouvantails Quand même Mais j'ai plus le truc en vol. Ah si j'ai des.. Je pense que ça doit être les Ça c'est du grand Ok encore un coup. Pour partir ensuite. <rire> Attendez, j'essaie de, de comprendre là. Fin de la journée. Ah oui. Alors, j'essaie de comprendre. Ah voilà. Madame Wesley les réveilla de bonne heure. Elle prit un pot de fleurs vide sur la cheminée. Tout le monde prit une pincée de poudre de cheminée. Mais Harry ne s'était jamais servi de la poudre de cheminée. Et quand il jeta la poudre dans la cheminée, il avala un nuage de cendres. Pas trop... Ch euh, chemin de L'impression d'être aspiré dans un tourbillon géant. Il tenta de garder les yeux ouverts, mais les flammes lui donnaient le tournis. Il ferma les yeux, espérant que tout s'arrête, et il tomba. Un peu comme dans le film, quoi. Des jeux euh, rétro, je trouve qu'ils sont vraiment euh, géniaux quand même. Alors, bon, on visite un petit peu. Hein, Oula, oh c'est quoi ça? Pour te faufiler, oh, oriente doucement vers l'avant le stick directionnel. Merci pour le trajet. C'est quoi le truc là qui... Voici un parchemin de sauvegarde. Ah, c'est pour sauvegarder ça, ok. Est-ce que je peux sauvegarder alors Peux-tu sauvegarder ta progression jusqu'à ce point Oui. C'est facile là Il y a un passage secret. Oui, c'est un passage secret. Ah non, c'est pas un passage secret. C'est une cachette. Monsieur, c'est Drago Malfoy. Ne touche à rien, Drago. Ah, monsieur Barjo. Monsieur Malfoy, quel plaisir de vous revoir. Le ministère de la magie multiplie les perquisitions, et j'ai, disons, quelques objets qui pourraient me causer des désagréments. Objets que vous souhaiteriez vendre Exactement. Je vous attends demain au manoir pour les prendre. Au revoir. Au revoir, monsieur Malfoy. Il porte bien son nom hein, monsieur Malfoy. Parce qu'il a mauvais foi. Bien, alors.. Alors, alors. Euh, ah si je pouvais aller. Il euh, y a un passage là-bas. Attendez, il y a un truc. Ah Ok. C'est ça qui m'avait fait culer euh, tout à l'heure. Ils sont partis par où La tête de mort là. là. Je pense qu'il faut déjà aller plus loin. On est dans les égouts. Une tête de mort. Salou avant l'heure. Regarder si, si ça a explosé, ça me... Ah, c'est un queue de sac! Je me, dirais. Je me dirais que c'est un queue de sac. Ah, faut pas que je m'approche du truc, c'est vrai. Ah, ouais. Alors là, c'est une tête de meurtre dans le film, c'est une grosse main là. La première fois que j'avais vu le film, j'avais sursauté. Moi ouais, j'avais 10 ans à ce moment là, je pense. Ou moins, je sais pas. Il y a plus. Alors je sais pas par où je dois passer. Là. Ils sont passés par où J'ai pas fait gaffe. Le parcours de la cheminée. Il y a une porte, là Esquiver, bah esquiver quoi euh... Je cherche. Arrête de crier à chaque fois que je passe devant. Il y a un truc qui me cherche. On va retourner on va par moi. ok jayou ah les gars si je vous avais en direct avec un chat là ça irait deux fois plus vite vous pourriez m'aider en direct alors voilà je sais pas par euh, où sortir Je veux bien qu'il y a un rideau, mais. Attendez, je sais ce que je vais faire, je vais regarder sur le truc. Je commence pour. Ah, ça, c'est pour changer le. Ok, ça, c'est bon, ça. Et là, c'est. Ah, ça, c'est la carte. Ok. À faire récupérer le livre du sort ah ok c'est le truc le livre qui m'attaque là ok Donc, je sais pas comment faut faire mais on va voir peut-être qu'il faut que j'aille faut que je j'aille tout doucement peut-être je sais pas voilà. peut-être qu'il faut que je vise d'ici peut-être je peux on va voir je vise bien allez. Non, j'ai dit de bien viser, pas dans le meuble. Bon, apparemment.. On va essayer autrement. Et tout doucement. Ah ça y est, j'ai trouvé, bon, il fallait avancer tout doucement et ramasser, tout simplement. Un peu, avec, un peu comme avec les images. Tu as un nouveau sortilège. Tu peux l'assigner à la commande en appuyant sur une touche une, ou un équipement à partir de l'écran inventaire de ton rappel-tout. Ok. Là, je le mets là alors Qu'est-ce que vous en pensez non, je le mets là. Oui. <rire> c'est bon. Qu'est-ce bon. voilà. Qu que c'est que ça Ah mais si, c'est la main du du film. Je m'avais fait sursauter. Alors maintenant que j'ai pris le livre, Utiliser un sortilège neige pour trouver la porte cachée derrière un meuble. Ok. Je m'en doutais qu'il y a un passage secret encore. Alors. Derrière un meuble. Il est là. Ah ah, mais c'est la main qui m'attaque! On va essayer ailleurs. Ah, j'ai mal fait. Pas que j'ai plus trop longtemps. le meuble ah c'est là j'aurais pu se dire un meuble contre le mur hein. ah en fait c'était pas celui là il y avait juste un objet dedans okay. ça c'est éteint Ah j'ai appuyé trop longtemps Faut que tu m'y fasses hein. Ah c'est quand j'appuie sur le bouton vert ça, ça s'en va en fait ça peut pas être là il n'y a pas d'armoire ici hein ah quoique Ah bah si c'était là mais c'est un mur hein c'est pas une armoire ça m'étonne que je trouvais pas. je suis où là ça s'ouvre pas ça Ah. encore Ah non c'est pas un limous qu'il faut que je fasse qu'est ce que c'est que ces trucs au secours il faut pas que ça me touche je pense ah, plus du tout du jeu hein. ça fait tellement longtemps que bon, j'essaie de sur la pièce une que j'avais à l'époque j'essaie de faire tomber les ah les vases il me fouille grenouille non j'ai perdu plein de vie là je vais mourir non oh, je me fais toucher encore une fois et c'est bon je suis mort oui. j'essaie de ah. Non, c'est pas fait de poulet. En plus qu'au fond, euh... Ah bah, bravo. Ah, je l'ai touché. Normalement, c'est bon. La voie est libre. Il faut des grenouilles, C'est urgent. Il est là. Merde. Il est juste... Euh... Ah ouais, va dedans, va dedans, va dedans. Ah, faut que je le mette dedans. Tous les coups. Non mais non, faut le ramasser. Oh, c'est pas vrai. Bon, on va refaire. Je viens, je viens de comprendre ce qu'il fallait faire. Il fallait que je le ramasse à la place euh, j'aime bien sortir les n'importe quoi <rire> ça se trouve il va falloir que je refasse à partir des bouteilles non c'est bon est ce que je peux le ramasser non. Bah oui. Dans bon, celui qui est ouvert. Mettre en cage, c'est ce que j'essaye de faire. C'est bon. C'est bon là hein Ouais. Ensuite. J'ai vu ça... Euh, J'ai vu des petits trucs là où... Oh, je vais essayer de passer par là. Ah, c'est un mur. Là, je vois qu'il y a quelque chose là où... Est-ce que je peux grimper sur un autre ouais. Il y a des trucs qui brillent. Ah, je peux plus passer par-dessus qu'il faut que je fasse. Ah voilà. Enfin, je sais pas, mais... Est-ce que je peux grimper là Est-ce que je peux aller là Non. Peut-être là. Ouais voilà, c'est moi j'ai trouvé. Oh là là. J'en mets du temps, j'en mets. Alors, je regarde bien autour de moi hein, les gars. Je préfère euh, être euh, vigilant. Voilà, c'est ça que je voyais, les trucs qui brillent. Hein. Je, vais, je vais regarder là-bas. Hein. Ce qu'il y a. Il y a une brocante. Avec tous les meubles là. Non, bah, y'a rien, a rien, y'a rien. Non, Je vais voir si ça s'ouvre, ça. Bon, s'ouvre pas. Edwige. Ah, Edwige l'hibou. Besoin d'un coup d'ailes de hibou alors, pourquoi ne pas leur donner du délicieux Miamibu Cette friandise vous garantit les meilleurs résultats. Ok. Je fais comment pour lui donner ça Là-dedans, peut-être. Je ne sais pas du, du tout de quoi il parle. Mince, j'ai fait un truc. Voilà. Je vais manger. Sans peut-être. Apparemment, il faut que je trouve une friandise. Je pense. Mais je n'ai pas sur moi. faut que je trouve ça quelque part. Mais je sais pas où. Et ça, c'est quoi ça? Est-ce que je peux ça? Non. Non, c'est pas ça qu'il me faut, c'est un milliard bouche et pas quoi là. Ok, donc. Euh... Hein, je peux faire un gros zoom dessus. Eh, hey, tu nous embêtes, toi, hein? Je sais pas où elle est, ta friandise. Alors, il mousse un peu partout, on va voir. Il y a une la tête de mort, Et après vous Je ne peux plus monter là apparemment. C'est même pas écrit, c'était pas écrit tout à l'heure euh, ce que je dois faire. Ouais trouver. Euh, mais ça c'est fait ça parce que c'est coché. Là d'après ce que j'ai compris, c'est trouver une friandise pour le hibou, e mais alors quoi il dit mais Je euh, sais pas du tout où c'est ça. Hein. je me regarder même là où il n'y a pas de meubles J'ai regardé partout, wesh. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Un truc qui m'échappe. Il n'y a pas d'illumos cette fois-ci. Il y en a tellement marre. Vas-y, grimpe. On va retourner là-haut. ça c'est juste une bougie apparemment je galère j'y arrivais mieux que ça quand j'étais petit je on faisait mais Et là c'est pas évident de comprendre pourtant j'ai bien récolté toutes les infos enfin je pense Ça se trouve c'est un truc tout bête. J'espère que je suis pas en moins de des munitions et de trucs comme ça parce que là. Euh ça, ça s'ouvrait ok mais c'est bizarre tout à l'heure quand j'appuie ça avait rien fait <rire> j'aurais peut-être pas dû appuyer sur le bon bouton donne du mieux et c'est bon là j'ai trouvé ah bah quand même Ah on en a mis du temps ah, l'objectif voilà. tiens j'ai trouvé ta friandise appétit ah c'est cool oui prends les escaliers on se casse Tape la caméra en plus. Numéro 98, Daphne Furmèche. Ok. Alors il y avait des coffres mais ils s'ouvraient pas et là maintenant il y a des coffres qui s'ouvrent. Oula Tu m'y attendais trop beau en bas, c'est de là où j'arrive de toute façon. Ouais, c'est là où j'étais tout à l'heure. Ah! Oh non, <rire> sérieux! Ok, là on n'a plus qu'à y retourner. Il y a des trous euh, dans le sol. Ça fait trop penser à de l'Urbex. Je sais pas si vous connaissez une visite d'endroit euh, de lieux abandonnés ça c'est beaucoup sur youtube sauf que les gens ils tombent pas dans les trous quand même ils sont vigilants pour la plupart alors on va faire hyper gaffe j'entends des bruits bizarres depuis tout à l'heure Ah, peut-être passer euh, dans le petit trou de souris là. Est-ce que je peux? Ouais, c'est bon. Peut-être plutôt comme ça, tu vois. Moi, je, je tire partout, moi. <rire> je suis fou. Alors. Ok, on reprend les escaliers. Pour rester discret, tu peux te faufiler en te plaquant contre les murs. Sache que lorsque tu atteins un angle, tu peux lancer une, un sortilège. Oula. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là Me faire attaquer, c'est ça Je peux pas passer là, apparemment. Est-ce que je peux voir Est ce qu'il y a Ah ouais, il y a un coffre là-bas, à mon avis. Il faut déjà aller là ouvrir le coffre. Bon là, ce que je fais, ça sert à rien. Mais il grimpe enfin, Je sais pas s'il peut... Euh, apparemment il peut pas grimper là. Ok, ouais, il peut pas apparemment. Je vais regarder euh, sur le... Ah il n'y a rien encore pour le moment. faut que je reprenne les escaliers ici. Ah, une dragée. Encore une. On en a plus On a. Il y en a plus là. ça c'est pour ah oui d'accord Ah si ça se trouve je passe comme ça ah oui d'accord j'ai compris ok c'est ça qui... qui me disait en fait tout à l'heure ok je comprends parce que moi j'ai essayé de grimper mais en fait passer entre les boîtes tout simplement chemin traverse fermé à clé ah, faut que je trouve une clé, hein. Et je suis sûr que c'est là où il y a le coffre que j'ai vu. On va essayer d'y aller. Ah, vas-y, reprends. Comme ça, voilà. Alors, euh, par contre, je fais comment pour y aller ça, le coup. Ça peut être que là, hein. qu'on voit une clé là. Moi je vois pas de clé mais j'ai vu un coffre. On va remonter. Il n'y a rien de spécial ici. Est-ce que je fais bien de faire demi-tour Je crois que je ne suis pas allé ici. Hein. Ah ouais mais c'est fermé on dirait. Je ne vais pas ouvrir. Comment je fais pour rentrer là S'il n'est pas sa c'est pour ça que je cours contre le mur. Je regarde euh, si c'est écrit là ce que je dois faire. Ouais. Non, Donc, je sais que je dois trouver une clé, mais je, sais, je suis sûr qu'elle est là-dedans, mais j'ai pas trouvé comment y aller encore. Donc, il euh... bah, faut chercher. Hein. Je ne me souviens plus du tout du jeu, moi je me souvenais un petit peu du... de la machine à laver là, et les gnomes, les gnom, <rire> j'arrive même pas à le dire. Et de quelques passages du jeu, mais ça, je.. ça fait tellement trop longtemps. c'est fermé à clé. Ouais, j'ai bien compris ça. Point. Ah regardez ça se déplace Mais non mais rem remue le pas Voilà On oh. a trouvé Ah c'était ça Ok Ça demande pas mal de logique ce jeu. Hein. De recherche et de logique. Est-ce que je peux l'ouvrir Ouais, il y a la clé, je parie. Non, même pas. C'est pas une clé ça. Hein. Ah Numéro 5, Ouais, après, faut je, je pense qu'il faut déjà appuyer là-dessus. Là. Et là, j'aurai la clé. N'est-ce pas Ah, pas besoin de clé finalement, ça s'est ouvert comme ça, sans enlever les, les planches qui empêchaient de passer. Normalement, on peut y aller sans souci maintenant, enfin, j'espère. Et qu'est-ce qu'on va trouver derrière cette porte C'est quand qu'on va voir Hermione et Ron Enfin, Hermione, on l'a pas encore vu. Ça ce sera quand on sera à Poudlard Là on n'y est pas Ah là ça va être les magasins là Écoutez les gars on va finir ce, cette première partie ici Et on va poursuivre au prochain épisode